Salut tout le monde, c'est Geoffrey et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à réaliser Ray, un personnage de Sonic. Euh, dans cette vidéo, nous n'allons pas vraiment apprendre à réaliser Ray, genre euh, comme dans le film qui va bientôt sortir, mais nous allons plutôt apprendre à réaliser Ray sous une forme beaucoup plus cartoon, et en fait ça sera beaucoup plus un que autre chose. Du coup, l'image de référence n'a absolument pas été réalisée par moi parce qu'en fait, je ne suis pas un très grand dessinateur. Elle a été réalisée par un mec qui s'appelle Rafa Knight. Je vous mettrai bien sûr euh, le lien de l'image en description de la vidéo. Et bah ben là, maintenant, je pense qu'on peut commencer le tutoriel. Alors, sur l'interface de Blender, comme d'habitude, j'utilise la version. Euh, 3.0, bah, là c'est pas vraiment comme d'habitude mais en fait niveau raccourci clavier c'est quasiment comme d'habitude et je faisais raccourci clavier de, de Blender 2.7 X vous allez voir là et au niveau des add c'est juste un seul petit add-on qui n'est pas très compliqué c'est Looptools comme d'hab. ici vous cochez juste Looptools c'est juste pour faire un petit truc euh, rien de bien compliqué alors, dans cette première partie, je vais vous montrer comment réaliser certains euh, organes bien faciles de durer. Et donc là, on va commencer. On va supprimer d'abord euh, la lumière et la caméra. Pour le cube, on va le laisser. Pour le début, bon, on va juste le cacher. Ensuite, on va importer notre image de référence. Ici, Reference, Bureau. On importe notre image de référence. Maintenant, niveau config de l'image, on va aller dans les paramètres de l'image ici, là. On va cliquer sur Opacity et on va diminuer l'opacité ici. Ensuite, on va faire un Shift D pour dupliquer, en vue de profil, on fait une rotation sur l'arc des ailes de 90 degrés. On fait cela, on revient maintenant sur la vue de face. Ensuite, on va bien positionner la vue de face de notre image de référence comme ceci. On maintient la touche Shift en français pour beaucoup plus de précision. Ensuite, on part sur la vue de profil. On fait la même chose. On déplace notre image de référence de telle sorte qu'elle soit bien positionnée par rapport à la vue de profil de notre image de référence. Ceci étant fait, on va faire revenir notre cube que l'on va. Ajouter le modifier subdivision de surface. Du coup, on part dans les modifier, on met le nombre de subdivisions à 2. On va dupliquer en fait ce cube et une partie, on va la cacher. Celle qui est restée, on va la renommer en body. Et ensuite, on va augmenter la valeur de la subdivision. Du coup, ici, on va mettre à croix. Et ensuite, on va appliquer cela. On va retourner. Euh, on va aller en Edit Mode en quelque sorte. Et ensuite, on va aller en Mode Wireframe. Pour pouvoir voir l'image de référence à travers les vertices. Et là, on va se déplacer ainsi. On va bien se placer comme ça. On passe sur la vue de profil. Et c'est pas très centré, mais ça ne dérange pas. Au gros, si on veut, on peut augmenter la taille comme ça. Mais dans tous les cas, ça ne sera jamais parfait. On va retourner en Objet Mode. Et ensuite, on va ajouter le modifier cast. Mais si actuellement on ajoute le modifier cast, il y aura un tout petit souci. Alors, on va tout cela ensemble. On part là, on ajoute le modifier cast. Vous voyez que là, ça ne transforme pas euh, mon cube ici en sphère. Du coup, on va aller dans objet, ensuite set origin et ensuite origin tout géomécrique. Et donc là maintenant, on a notre cube qui est subdivisé sous forme de sphère et qui devient en, en quelque sorte une vraie sphère. Puisqu'on a ajouté le cast de type sphère. Et donc là, on va appliquer, ici, Apply. Ensuite, on va ajouter le modifier en subdivision de surface. On va mettre la vue Porta 2, W, et ensuite, euh, Sheet Smooth. On va aller en Edit Mode. Et là, maintenant, on va sélectionner certaines faces. Du coup, pour la sélection, on va faire C, pour la sélection comme ça. Si on continue, on se rend compte en fait, que ça sélectionne uniquement des vertices. Nous, on voudrait en fait sélectionner des faces. Du coup, on va faire CTRL -Tab. On va aller en mode de sélection de faces. On va maintenant faire C. Vous voyez que là, maintenant, ça sélectionne beaucoup plus de faces qu'auparavant. On va sélectionner dans toutes ces faces, comme ça. Et ensuite, on va faire SHIFT D, comme ça. On crée un autre objet à l'aide de P, ensuite, MyOSPART. On retourne en objet mode, ensuite on sélectionne notre nouvel objet, on retourne en edit mode et ensuite on appuie sur la touche slash. On fait ctrl tab afin d'aller en mode de sélection de vertices. Ensuite et là on va faire Alt, clic droit. De même en bas, Alt, clic droit avec le euh, clic également. là Et ici. La sélection étant terminée, on va faire W, ensuite Loop Tools, ensuite Cycle, et c'est tout. Et là maintenant, on ne va plus utiliser le modifier euh, du moins c'est là dans Loop Tools, je pense. Du moins c'est espérant. Dans tous les cas, c'est pas vraiment très compliqué à utiliser. Là on va faire Slash. Ensuite, on va ajouter le modifier Solidify, que l'on va placer au-dessus du modifier Subdivision de Surface. Ensuite, on va continuer avec les jambes de notre, de notre personnage. Pour cela, on va utiliser un cylinder. Du coup, on fait Shift A dans Mesh. On importe notre cylindre. Niveau config, ici, on va mettre 16 comme d'hab. Là, en bas, on va mettre Nothing. Et c'est tout. Bah, maintenant, on va aller en Edit Mode. Du coup, on va scaler notre cylindre. On va en wireframe. Et là... On met ça ici. Enfin, SZ, comme ça. On va augmenter SZ, encore. Oh, comme ça. Ici, au milieu, on va ajouter des ailes de maintien pour pouvoir euh, mettre une articulation ici. Voilà, vous voyez là. Il y aura une articulation là. Même ici en haut, on va ajouter, euh, bah on va diminuer, on met croix, SZ, et on déplace là. Et également ici en bas, SZ, ici on place ça ici. On va se rendre à cette articulation. On va utiliser le Proportional Editing pour pouvoir euh, déplacer comme ça. Du coup, on va diminuer le facteur du Proportional Editing. Mais avant de faire cela, je vous propose tout d'abord de dupliquer cette partie ici pour pouvoir l'utiliser pour l'âme. Donc, je fais Shift D comme ça. Je fais une rotation de 90 degrés. Et là, comme ça, on n'aura plus à importer un autre cylindre pour pouvoir réaliser l'âme. Et donc, là, on va retourner... Sur le pied, on active de nouveau le proportional editing et là, on se déplace un tout petit peu comme ça, vraiment un tout petit peu. On fait L et ensuite on désactive le proportional editing et on déplace les jambes de notre personnage jusque là. Et là, c'est OK. On se rend maintenant au niveau de du bras de notre personnage. Ici. On ajoute, du moins on déplace cette loupe de vertices comme ça. Ici devant, on allonge le bras jusque là. On scale un tout petit peu. Comme ça. On sélectionne euh, le bras en général. Du coup, on sélectionne un vertice et on fait L. On scale comme ça. scale encore et ici on déplace comme ça j'en ai oublié un hein? et ici on va ajouter euh, nos edge loop là on va déplacer les slides en. ici à tout droit ctrl e on slide ici on fait de même on slide. Ok, cool. Ici, on va ajouter une edge loop là. Donc Monsieur, on va le déplacer encore là devant. On ajoute une autre ici et ensuite on ajoute une autre ici. On va faire un bord select. On va dupliquer et on va faire un S sur l'axe des Z. Ici, on va ajouter une edge loop là de même. Ici, et là, au milieu, on va scaler vers l'intérieur. Ok. On va appuyer. On va sélectionner un vertice, on va faire L, ensuite P, ensuite by loose Part. On retourne en objet Mode, ensuite on retourne en Edit Mode, on sélectionne tout. On part sur la vue de profil. On part en wireframe frame et ensuite on va faire un scale sur l'axe des y comme ça. On maintient la touche ctrl pour pouvoir avoir plus de précision et pouvoir euh, avoir une forme... Euh, une forme genre... Euh, un cuve comme ça, une forme de cercle. Ensuite on revient là. On est extrude, on déplace, on scale. Extrusion, déplacement, scale. Maintenant, on va aller à l'intérieur, comme ça. Comme ça. On fait de même ici derrière. On extrude, on se déplace, scale. Extrusion, déplacement, scale. Extrusion, déplacement, scale. Et on... Fait ainsi jusqu'à aller à l'intérieur, comme ça, cool. Lorsqu'on a fini ceci, on part sur la vue de face, on part dans les modifiaires, subdivision de surface, euh, on met la support à 2, et ensuite on va euh, modifier certains euh, certaines choses là. Et là c'est plutôt conforme, du moins, presque on fait CTRL -e et Slide. Ouais, c'est celui-ci qu'on a modifié un tout petit peu. Ouais. ou alors du moins, ça va se dans sur. C'était c'était slow. Ouais, là c'est plus. Et bon, maintenant là, on va également ajouter la subdivision de surface sur les bras de notre personnage. Subdivision de surface, deux ici, on plie ça, de même ici, là, là, ici. Suite, shitmans. Ok, cool. On va utiliser cette partie des gants de ray pour pouvoir, utiliser, pour pouvoir réaliser euh, le petit pli ici qui se trouve au niveau de ses jambes. Du coup, on sélectionne ça, on est d'une mode, on fait Shift D. on viens ici, on va faire une rotation de 90 degrés. Là, on déplace, un part frame pour pouvoir mieux voir comme ça. On part sur la vue de profil pour s'assurer en fait que ce pli est bien positionné par rapport au pied de notre personnage. Et donc là, on va sélectionner la jambe et le pli en question pouvoir s'assurer que tout est bien positionné. Non du coup on sélectionne un vertice et on fait L. Ok. On fait revenir les autres éléments de la scène. Wireframe, voilà, on s'assure que tout est ok. Et c'est plutôt ok. Ici, on va faire un box select pour pouvoir sélectionner la partie du bas ici et pouvoir faire une toute petite rotation comme ça et un scale comme ça. Là, c'est ok. Ici, on va faire un edge slide. Ctrl E, edge slide. On va un peu monter ça comme ça pour pouvoir avoir des bords plus arrondis ici. Maintenant, on va s'intéresser à la chaussure de riz. Pour réaliser la chaussure de riz, nous allons utiliser un cube. Heureusement, au départ, on avait euh, caché un cube ici que l'on va importer de nouveau. Du coup, avant de continuer même, on peut renommer les éléments de notre scène. Ici, on nomme ça en jambes. Euh, ici, on va mettre le ventre, euh, ici bah, on va laisser body, ça ne dérange pas, euh, ici on va mettre euh, euh, bah, ch, on va mettre chaussettes, Euh, Je pense que c'est tout. Bon, maintenant, on va regarder nos cube qu'on avait laissé au départ. On va encore créer une autre copie et on va cacher une. Du coup, celle-ci, on va mettre ici chaussures. Euh. Et on va... Scaler. On va aller en edit mode. Mais avant, on va appliquer le modifier subdivision de surface euh, on va mettre ça ici, on va scaler on déplace là comme ça ok lorsque le scale est bon pour vous parce que là pour moi actuellement je pense que c'est bon on va faire un bord select pour supprimer toute la partie du bas ici du coup on fait B pour le bord select, on fait X Ensuite, dit face. Là, on va faire un SZ sur l'axe. Euh, on va faire un skate sur l'axe des Z. Du coup, on fait SZ. Ensuite, 0 pour aplati. Comme ça. On part sur la vue de profil. Ensuite, on va sélectionner tous nos objets. Du coup, on appuie deux fois sur la touche A. Ensuite, on fait S sur l'axe des Y. Comme ça. On déplace là. On fait S. Là, ça, ici. Hier. ensuite, on va utiliser le proportional editing. Comme ça. Ici. Proportional editing. Là on sélectionne et on déplace. Ici également. Là. Et là je pense que c'est plutôt bon. On va encore faire un scale sur la des aides pour pouvoir aplatir le bas ici. On s'assure de bien sélectionner tous les vertices. Et avant, il faut aussi désactiver le prochain Editing. On en fait SZ de 0. Et là, on a cette euh, belle forme. On va... Euh, subdiviser tout. Yoporta 2, W, et ensuite Smooth Vertices. Euh, et en parlant de Smooth Vertices, on va effectivement smoother les vertices ici. In Mode, du coup on sélectionne tous les vertices, on fait W, ensuite Shades euh, Smooth Vertice. On fait revenir les autres éléments. Wireframe, on, on regarde à quoi ça ressemble. Vue de profil, on fait un tout petit peu Sketchlers des Y, et là c'est plutôt Si on, on fait ça, ok. On va refermer les différentes faces. Du coup, ici, on fait alt, clic droit, on sélectionne toute la boucle ici. Étant donné que si on se place comme ça sur la vue de face, il y a autant de vertices du côté, du côté gauche que du côté droit. Si on élimine le vertice qui se trouve ici au centre, exemple pour laquelle on va désélectionner celui-ci et celui qui se trouve ici derrière. Du coup, on a euh, autant de vertices ici à gauche qu'ici à droite. Et maintenant, on va pouvoir faire un bridge et loop. On va les refermer. Du coup, on fait CTRL E, ensuite Bridge, Edge, Loop. Vous que là, ça se referme parfaitement. Et au final, il nous reste juste à augmenter un seul Edge, là au milieu, pour pouvoir euh, refermer là. Du coup, on déplace juste là. Ici, celui-ci, celui-ci. On fait euh, M, ensuite Add Center. On fait de même en bas. Ici on déplace comme ça. Sélectionne l'autre, on fait M. Ensuite Add Center. On part sur une autre vue de face, wireframe, on va faire un... un board select. Comme ça. On, fait e, Z. on va faire EZ. Sylvain C des Z. Et on va également profiter pour réaliser la semelle de nos chaussures. Donc on va faire Shift D de la partie du bas. On va faire EZ. Z. On va ajouter des Z loops de maintien ici. Ctrl R encore. Et une au milieu ici. Et également, même sur nos chaussures, on va faire comme ça. On va un tout petit peu scaler sur l'axe des x comme ça et c'est bon maintenant on va euh, mettre les lacets de la chaussure de bruit cela on va utiliser un plane euh, que l'on va scaler et que l'on va placer au niveau de sa chaussure on passe sur la vue de dessus ensuite wireframe en scale On scale sur l'axe des y comme ça ici on place ça bien sx on va ajouter des edge loop de maintien et on va encore skier celui-là sur celui des x ok bah maintenant on va euh, on va Faire en sorte que notre plane puisse coller sur la chaussure de et pour faire ça, on va utiliser le modifier Skin Wrap. Du coup, on part dans les modifiers là et on va pipter notre chaussures. On va faire quelques modifications au niveau du modifier Skin Wrap. Ici, on va mettre Target Normal Project, et ici, on va cliquer sur Abar Surface. Là, c'est pour jouer avec l'offset la distance qui va séparer notre plane avec la chaussure et on peut maintenant ajouter le modifier solidify et on va augmenter finesse de manière négative on va ajouter le modifier subdivision de surface du porta 2 sur le modifier euh, skin Rap, on va encore un tout petit peu jouer avec euh, set et au niveau du modifier solidify même chose ok cool bah maintenant on va dupliquer notre objet ici, on va faire shift D on va placer une copie ici et là c'est bon pour les lacets euh, de ré. Euh, lorsque tout est OK, on va appliquer le Skin SkinWrap Du coup ici on met Apply Et on va euh, fusionner ces deux objets en faisant CTRL J On va aller sur Objet Set Origin et ensuite Origin Tout Cursor Croisé. Mais avant de faire ça, c'est souvent mieux d'abord de faire SHIFT C On ramène le curseur à l'origine de la scène et ensuite, on passe sur objet cette origine, origine tout se croiser, et maintenant, là, on va pouvoir faire euh, du miroir. Là, euh, ici, apparemment, il y a encore ah ouais, comme les fusionner. Du coup, ici, on va appliquer ça. Le modifier mirror, on va le placer au-dessus des autres modifieurs. Et là, ça. Euh, si maintenant, on part en edit mode. Bah là, je coche ici pour qu'on puisse voir le, les vertices. Si je fais ça, vous voyez que en réalité, les deux objets sont séparés. bon Là, ça ne dérange pas. On va faire de même ici au niveau de la chaussure. Euh, on part ici, ensuite mirror, on place le mirror au dessus de la subdivision de surface il y en a ça. Même opération pour les chaussettes, ici mirror, au dessus pour les jambes, là, là, je pense que j'ai fait le tour je cache fort les images de référence ok, il va rester euh, le bras ici, mirror ok c'est plutôt euh, c'est plutôt pareil pour la suite euh, pour la suite, on va faire un autre élément qui est assez simple, on va faire la queue et donc, on va aller en vue de profil, on va importer euh, bah là on a deux possibilités. Sans utilise le cube qu'on a qu'on a laissé ici, et je pense je pense que c'est ça que je vais utiliser. Mais on peut aussi utiliser euh, on peut aussi utiliser une euh, sphere. Donc ce cube on va le dupliquer encore une fois. Euh, Celle-ci on va la renommer en bon, queue. Et on va l'éditer. On va appliquer le modifier subdivision de surface. Là on, scale, on fait G. On place ça ici. But de face. Ok. C'est bon. On place ça ici. On va faire Alt-clic droit ici. On fait V. Et on supprime toute cette partie. Là et là. On sélectionne encore tout, on scale comme ça, on scale sur des y comme ça. Ici on fait un clic droit, on extrude une fois, on se déplace, on scale, extrusion, là, là. Et on continue comme ça jusqu'à arriver au niveau du fessier de notre personnage, ici. Voilà. Et enfin, ici, on va ajouter la subdivision du surface pour rendre cela plus lisse. On smooth les vertices. Edit mode W et smooth vertices. Deux fois. On cache va nos deux images de référence. Ici. Il a quand même une longue queue, c'est plus ciré. Ok. On les fait revenir.